C'est un effet de Dominique Duvivier, un tour avec deux rois. Mais avant tout, j'aimerais remercier Peter Ford Magic pour m'avoir offert ce jeu de cartes qui est génial, le jeu zombie, jeu bicycle. Merci Peter et à bientôt. Sans plus attendre, passons tout de suite à la magie. C'est l'histoire de deux présidents. Le premier est ukrainien, le deuxième russe. Tous les deux ont des idées opposées et décidèrent tout de même de se rencontrer. Pour cela... Ils mirent au point un rendez-vous et échangèrent pendant de longues heures par des écrits. Ici, le 3 de trèfle. Pendant leur discussion, chacun donna son avis. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le peuple voulait que toutes les choses qui ont été dites soient claires et nettes, et transparentes. Donc, sans souci, les deux présidents firent euh, des commentaires en disant que il n'y avait rien de, de secret, et ça s'arrêtait là. Au bout de quatre heures, les deux présidents rendirent leur verdict chacun, et au final ne, ne purent se mettre d'accord et repartir chacun de leur côté. Pour qu'au final, eh bien, la guerre soit eh bien, déclarée. J'espère que ça vous a plu, et eh bien, c'était un peu sur un thème de l'actualité, donc je voulais faire ce petit classique de la magie d'un du, tour de Dominique Duvivier, hein, les deux rois rouges, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, une petite note en bas, ça fait toujours plaisir, un petit like, ça fait aussi plaisir, et pour les nouveaux abonnés, ben c'est très sympa, hein, juste le petit carré rouge là en bas, là. cliquez ici, vous, cliquez ici, et vous pouvez me suivre chaque semaine, et eh bien voilà Merci à vous, merci chers internautes, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao